bonsoir bonjour bonjour à tous donc voilà on a plein de nature voilà on aime la liberté on aime la nature du seigneur donc derrière il y a un beau petit lac là voilà un beau petit lac magnifique avec les oiseaux qui crient, qui chantent, c'est reposant, c'est magnifique. Et euh, le paradis sera encore plus mieux, encore plus beau, encore plus tranquille. Écoutez ce silence. C'est magnifique. Et euh, du coup, euh, petit partage, vous avez pu voir le titre. Euh, l'église euh, Le monde, le monde dans l'église. Et, euh, et c'est vrai que. On a besoin de, le, de voir le Seigneur glorifier. On a, on a besoin de cela voilà, dans nos vies, dans, dans, de, de, voir, de, voir, de voir le Seigneur toucher des âmes, de voir le Seigneur agir dans, dans, dans les vies, dans les âmes et surtout au milieu de ses enfants. Parce que lorsqu'on se réunit, on veut voir le Seigneur agir, le Seigneur se manifester, le Seigneur nous faire du bien. Et, et je crois que tout enfant du Seigneur se réunit pour cela, on se réunit pour voir le Seigneur se glorifier, on se réunit pour que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous fortifie tout à chacun. On ne se réunit pas pour le, le, le plaisir ou pour faire beau ou pour faire plaisir, toutes ces choses, voilà, aux uns aux autres. On se réunit pour le Seigneur. La communion fraternelle, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remets, Papa, ce moment entre tes mains. Seigneur, toi qui as créé les eaux, la terre, le ciel, l'univers. Seigneur, on veut te glorifier, te dire merci, Papa, pour la, la vie. Merci, Papa, pour le saut de vie. Merci pour tes bienfaits, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, frères et sœurs. Donc, on, on se rend compte que, vous avez vu, depuis pas mal de semaines, on reparle de l'Église, on reparle de, de, de, de, de, du fonctionnement de l'Église, on reparle de, de, de, de, des péchés qu'on qu trouve dans l'Église. Et, euh, et quand je parle de l'Église, c'est pas forcément... Euh, pas, je parle du, on parle aussi du bâtiment aussi. Dans le bâtiment, et on, on parle aussi... Euh, de, des chrétiens en fait en vérité voilà des communions, voilà des fraternels on se rend compte qu'il y a beaucoup de, dés, de désordre beaucoup de péchés beaucoup de chaos beaucoup d'histoires beaucoup de mal beaucoup de alors que c'est là où on devrait voir la vie la mort règne le péché règne l'immoralité règne le mensonge règne l'adultère règne la haine règne les calomnies règnent le en fait le, le, le diable est là en fait en vérité le diable je vous dis la vérité il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans chrétienté, frères et sœurs, il y, a, il y a un sérieux problème. On se rend compte que l'évangile du Seigneur, l'évangile qui, qui nous a été laissé par le Seigneur, n'est pas l'évangile que nous voyons aujourd'hui de nos yeux. Vous voyez On se rend compte que les vrais chrétiens, ils sont pas forcément, on ne les voit pas forcément de, de nos yeux physiques. Ils sont ici et là dans le monde et ils vivent la parole du Seigneur, ils prêchent la parole du Seigneur, ils annoncent la parole du Seigneur et elle, elle n'est pas forcément visible comme on le voit aujourd'hui. Au niveau des bâtiments, des rassemblements, où c'est devenu le, où c'est le chaos, frères et sœurs. Et, euh, et on va prendre un passage dans, dans 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens rapidement. Que Dieu nous aide à donner sa parole, hein. parce que nous sommes que, voilà, des, des serviteurs inutiles. Et on s'efforce de prêcher sa parole comme lui le veut, comme la parole nous l'enseigne, sans s'ajouter, sans retirer. Et, euh, et c'est magnifique. Donc on va voir que Paul, dans la parole, Paul lui-même a dénoncé en fait les, les actions, le péché qui régnait parmi euh, l'église de Corinthe. Voilà. Et on se rend compte que l'histoire se répète, l'histoire ben, se répète, se répète, ben, chaque année, chaque siècle, chaque, voilà, tout le temps en fait en vérité, le mal augmente, le, magne, le mal règne dans la chrétienté. Et beaucoup de chrétiens, ils aiment ça. Vous voyez Il y a très peu de chrétiens qui sont véritablement convertis. Je parle d'une... Beaucoup, enfin, beaucoup s'appellent chrétiens, mais en vérité n'ont pas connu le Seigneur, n'ont pas connu Jésus de Nazareth, de par leur vie, de par leur marche, de par leurs actions, de par le, la, la, la, le mal qui... qui, qui, qui Qu'ils pratiquent et qu'elles pratiquent euh, au quotidien. Et euh, on voit dans 1 Corinthiens 5, voilà, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de la pudicité et même une pudicité telle qu'il n'est pas fait mention semblable chez les païens. Et les païens, on sait très bien, c'est qui les païens. Les païens, ce sont les inconvertis, les gens du monde qui n'ont pas connu Jésus. On se rend compte que Paul dit ici qu'il y a. <rire> une impudicité parmi les chrétiens qu'il n'y a pas, dans le, même chez les pécheurs même chez les inconvertis et on se rend compte par là que dans l'église règne le monde le monde est entré dans l'église frères et sœurs le fonctionnement du monde le, en fait le monde voilà, c'est le péché le monde c'est le mal là où il devrait devra avoir la vérité eh c'est le, les adultères qui règnent là où il devrait avoir la vérité c'est le, le contrôle qui règne c'est le, le péché c'est l'adultère, le, le redivorce le, voilà, toutes ces choses Le remariage, toutes ces choses La musique du monde, comme on a pu voir dans le titre Le zouk chrétien, le rap chrétien, toutes ces choses Toutes ces choses, toutes ces choses Ne viennent pas du Seigneur Vous comprenez Et ces choses règnent dans l'église voyez Le monde est entré dans l'église Et les chrétiens défendent cela Alors que <rire> c'est le monde Ils défendent ce qu'ils aiment Beaucoup de chrétiens viennent dans l'église On leur propose le monde pour qu'ils puissent rester Vous voyez rester et, et, et comment dire, et, et, et se complaire dans ce système, se complaire dans ce mouvement parce qu'on leur donne ce qu'ils veulent, à savoir le monde vous voyez? voilà pourquoi beaucoup d'églises sont remplies de jeunes, remplies de, de jeunes qui, ben on le voit, qui, qui ramènent le zouk et aujourd'hui, je vais regarder la définition du zouk, mais c'est terrible, là. le zouk c'est une danse serrée serrée, vous voyez où les gens sont dulles, sont sondulent, sont dulles, collés, collés, collés, serrés. Une ondulation, collés, serrés. Comme le serpent. Donc, en fait, le zouk, vous voyez la définition du zouk? Ben, c'est une musique rythmée, rythmée, excusez-moi. Et, euh, et ces choses sont dans l'église. Des gens chantent, euh, dansent du zouk dans l'église. Ramènent le rap dans l'église. Vous voyez? En fait, ils, ils ne sont pas du Seigneur, en vérité. Ils ne sont pas encore du Seigneur. Parce que je crois que le Seigneur a ses enfants, même dans ses rassemblements où il y a toutes ces choses, toutes ces choses et le Seigneur dit dans sa parole mon peuple sortez du milieu d'eux sortez du milieu d'elle. vous voyez frères et sœurs le zouk chrétien le rap chrétien, le péché comme pas possible frères et sœurs, mes amis des gens qui couchent entre eux dans, dans l'église, des gens qui, se, qui couchent entre eux, voilà, ça, ça couche entre sœurs et frères pasteurs et, et, et, et assemblées c'est devenu la folie et le Seigneur dit à son peuple de sortir du milieu de toutes ces choses Pour ne pas que tu puisses participer aux fléaux qui vont frapper ces impies voyez? Et, euh, et très peu de chrétiens prennent position pour le Seigneur Il y a beaucoup de mélanges et, et, et beaucoup ne, ne connaissent pas Jésus en vérité Ils ne connaissent pas le Seigneur Beaucoup chantent Jésus, tu les vois Mon ami, je vous dis, c'est devenu une boîte de nuit les, boites, les églises sont devenues des boîtes de nuit ça va Très bien Jésus t'aime beaucoup, tu sais Jésus-Christ t'aime beaucoup. Tu connais Jésus bah, J'ai entendu beaucoup parler, mais qu'est-ce que tu as, qu que as entendu sur Jésus Quand j'étais plus jeune, j'ai été euh, au catéchisme. D'accord. J'étais en point de cœur, Ouais, ouais, ouais. En fait, le Seigneur, c'est beaucoup plus que ça. Oui. C'est une relation de cœur à cœur. On nous a appris ces choses, étant petit, le catégiste, toutes ces choses. Mais en fait, ça nous a pas plus changé que ça, en fait. Voilà pourquoi il faut la rencontre avec Jésus-Christ. Il veut rencontrer ton cœur pour te sauver, pour te pardonner, pour que tu puisses avoir la vie éternelle dans son royaume. Tu veux l'accepter dans ton cœur ou pas? Est-ce que tu veux l'accepter dans ton cœur? Oui. Tu veux? Tu veux qu'il te pardonne tes péchés? Amen. Ferme tes yeux, on va prier. Ferme tes yeux. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte de mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Je veux te rencontrer, Jésus. Visite mon âme. Je veux aller au ciel, au paradis. Après ma vie terrestre. Amen. Alléluia Il vous aime, Monsieur Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Vous avez la Bible chez vous Vous avez la Bible Vous en voulez une Oui. Tu veux celle-là tu, tu, tu sais lire Ben oui, tu sais lire. Tu, tu la veux non, tiens, tu non, je te la donne. Tiens Tiens là, je, je te la donne. Non, je peux le si, tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Non, je peux. <rire> bah, bah, bonne journée. Bonne journée à vous. Hein. Ouais, merci, ouais. Donc, euh, Jésus-Christ, voyez comment c'est beau, le, un monsieur passe, donne sa vie au Seigneur. Et Le Seigneur va le visiter, le parler dans son âme, lui parler dans son âme. Voilà pourquoi il est important de sortir de nos églises, de nos bâtiments, frères et sœurs, et d'aller dehors, d'aller dans la nature, d'aller dans les rues, dans les villes, prêcher Jésus, frères et sœurs. Voyez Et le Seigneur ne, ne se trouve pas dans les bâtiments. Et les hommes ont mis plus l'accent sur leurs bâtiments. Le, le, le, le, le, je vous dis, c'est... En fait... Les vrais enfants du Seigneur, ils sortent des bâtiments en fait, en vérité. Les vrais élus, les vrais enfants du Seigneur sortent des bâtiments, sortent de la confusion, sortent du mélange et marchent avec l'agneau, suivent l'agneau dans la vérité, frères et sœurs. Vous voyez. Et on voit par là que on relit le passage dans Corinthiens. On va le reprendre. Alléluia. C'est terrible l'Évangile. Il dit et même une telle impudicité qui n'est pas fait mention semblable chez les païens donc les païens se comportent mieux que les chrétiens les païens ont une moralité qui est différente de, de, beau, de en fait, là où les chrétiens devaient éclairer les païens c'est les païens qui les éclairent sur leur, le, la, la, la, la, la, la, la vie qu'il faut avoir en vérité et la parole nous dit que si nous-mêmes nous, notre, notre, si on ne peut pas rendre un jugement au monde Enfin, je sais pas comment la parole du sang, encore. Il y a un passage qui en parle. Euh, euh, tac, tac, tac, tac, tac. On va le prendre rapidement. On va le trouver. Hein. On va le trouver, ce passage. Alléluia, mon Dieu fidèle. Je crois qu'on va le trouver, ce passage-là. Alors, alors, alors, alors. On va le trouver rapidement. Alléluia, mon Dieu fidèle. Pontier fidèle, Pontier fidèle, L'amour a touché moi, mon monde pas touché moi, Mangé l'argent, chez moi, Pontier fidèle, est fidèle, L'amour a touché moi, on retrouve le passage qui en parle là rapidement hein. je sais qu'on va le trouver euh... oh, Alors, où est ce, ce passage mamouaou touchez moi oh mon pas toucher moi bandier fidèle Bandier fidèle, l'amour touché moi, mon monde pas touché moi, manier l'âge a touché moi, bandier fidèle, bandier fidèle. Wow. Touché, wow. Alors il est ce passage. Tadam. Tadam. Tadam. Tadam. Tadam. Tadam. Tadam. Tadam. Oh, je les trouve. Bon, je trouve pas ce passage-là. Je pense c'est dans Corinthien ou deux Corinthiens. Je me trompe pas. Bon, je, trouve, je trouve pas le passage. Euh Euh, bon, je vois le passage. mais Bon, c'est pas grave. En tout cas, le le passage dit en fait que que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde. En fait, si notre jugement, si notre vie, euh, comment dire, notre vie ne, ne rend pas gloire au Seigneur nous ne marchons pas selon la parole du Seigneur, comment jugerons-nous le monde? Alors que nous devons, nous devons éclairer le monde, mais c'est le monde qui éclaire beaucoup de chrétiens. Beaucoup de païens se rendent compte que dans, dans, dans le système chrétien, qu'il y a des pasteurs voleurs, des pasteurs gourous, qui se rendent compte que, que le monde est dans l'église et les chrétiens disent non, non, ça c'est spirituel. Même les païens se rendent compte que ça n'a rien à faire chez les chrétiens en vérité. Comme une fois, on avait fait une émission sur le rap, je pense, vous avez vu, hein, sur le rap chrétien. Des païens se sont rendus compte que ça n'a rien à voir chez les chrétiens. Le rap n'a rien à voir chez les chrétiens. On voit aujourd'hui beaucoup de, ra de, de rappeurs qui chantent le rap chrétien. En fait, ce sont des hommes qui aiment le monde. Vous aimez le, piche, vous aimez le monde, les amis, là. Vous voyez? Et c'est une, une folie parce que... <rire> Imaginez-vous les rappeurs qui voyaient les chrétiens chanter du rap. mais Ils doivent se moquer de, ils doivent se moquer de vous. En fait, c'est comme si vous avez un pied là, un pied là. En fait, vous allez en faire en vérité parce que la parole nous dit qu'il faut être bouillant pour le Seigneur, il faut être en feu pour le Seigneur et non tiède. Or, être dans le rap, être dans le zouk, être dans le péché, toutes ces choses, eh bien, c'est en fait, dans, être dans le mélange. Vous voyez? Et beaucoup sont dans le mélange. Vous voyez? Les fornications, les bois de nuit, l'inceste, toutes ces choses, la pédophilie. Et, euh, et Paul le dit ici qu'il y a une impudicité telle qu'il qu ne se trouve pas chez les païens voyez il dit c'est au point que au point où l'un de vous a la femme de son père donc il y a des chrétiens qui prennent le, la femme de leur papa je vous dis il y en a qui couchent en mariage je, on, il, y a, il y a pas longtemps on, on, on, on apprend il y a des chrétiens qui savent que tel, tel ancien dans l'adultère et qui participent même à leurs conférences, au programme qu'ils peuvent, qu peuvent, qu peuvent organiser, voyez. Et qui participent à ces programmes. et Ils savent que tel pasteur, tel prophète, tel ancien couche avec euh, une, une, une sœur. Donc, vous voyez que ce genre de chrétien. Comment voulez-vous que ce genre de chrétien nous puisse, euh, comment dire, en apprenant ces choses, nous puissions, pouvons collaborer, marcher avec de, de tels chrétiens? C'est pas possible. voyez Et ça va évangéliser tout ça ensemble alors qu'un tel couche avec un tel. voyez le péché, frères et sœurs, qui règne dans la chrétienté et c'est écrit. Même chez les païens, on ne voit pas ça quasiment, mes amis. Quoique le monde, c'est le monde. Imaginez-vous l'état des chrétiens qui sont dans ces choses, frères et sœurs, et qui vont louer Jésus, qui vont dans les rassemblements, qui vont adorer le Seigneur, mes amis, avec ces fardeaux, avec ces abominations sur, sur, sur eux voyez et c'est grave c'est grave Vous voyez c'est au point que l'un ou c'est au point où l'un de vous a la femme de son père mes amis Donc, à corinthe des chrétiens couchaient avec leur papa avec la femme de leur papa Vous voyez comment c'est terrible Vous voyez frères et sœurs et beaucoup veulent servir le seigneur beaucoup veulent prêcher l'évangile avec de telles abominations, avec de tels péchés frères et sœurs je ne dis pas qu'on est parfait, vous direz, ah mais lui il est parfait ou quoi on n'est pas parfait, mais la parole est claire que lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur nous purifie, il nous délivre et la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées c'est-à-dire que ton passé il est derrière et tu deviens une nouvelle créature frères et sœurs vous voyez, donc des chrétiens qui chantent, qui louent qui font des albums, qui chantent tout ça et qui participent à, à l'adultère. Ils sont au courant. Et ils mentent en même temps. Ils mentent. En... Non, mais en fait, vous savez, vous, êtes... vous irez en enfer comme ça. Vous irez en enfer. Vous voyez Et si je les vois, je vous dirai vous êtes dans, vous êtes dans le Je vais vous le dire la vérité. Vous voyez, frères et sœurs Donc, comment voulez-vous qu'on puisse communier avec de tels chrétiens C'est pas possible. La parole nous dit quoi ôtez le méchant du milieu de vous. C'est pas là, nous que le disons, c'est la parole qui le dit. Et tout enfant du Seigneur qui a l'esprit du Saint du Seigneur ne peut pas collaborer avec les pécheurs. Des chrétiens, que chrétiens, mais qui aiment le péché, frère ça c'est ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, quand tu prends position pour la parole, on va te dire Ah, ben, tu manques d'amour. Ah, ben, tu sais, ben, tu manques d'amour. pas euh, Il faut pardonner cette fois, 77 fois. Mon ami, il faut comprendre ce que dit la parole par là. La parole Qu'est-ce qu'on dit Il faut pardonner 7 fois, 77 fois. En vérité, il ne faut pas ra garder rancune dans le cœur contre quelqu'un, en vérité, il faut pardonner. Mais le pardon ne veut pas dire qu'il faut co continuer à avoir confiance dans la personne ou continuer à prier avec cette personne. C est, c est ce n'est pas que ça veut dire, mes amis, là. Vous voyez? <rire> c'est comme si Adam, il mange le fruit défendu et le Seigneur dit, Adam, reste dans le jardin. Tu peux rester dans le jardin, t'inquiète pas, Adam. Non, il a été chassé. Il y a eu les conséquences. Mais Il a été pardonné, mais il y a eu les conséquences, mes amis. Donc, cest que quand un frère et une sœur Pêche sans arrêt, pêche sans arrêt, oh pardon, oh pardon, oh pardon, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Voilà. En fait, tu te rends compte en fait, qu'à un moment donné, c'est la pratique du péché. Donc, en fait, tu dois te séparer de cette personne. Vous voyez Comme il n'y a pas longtemps, tu es séparé de plusieurs personnes, plusieurs. aujourd'hui j'apprends, il y en a qui sont anciens aujourd'hui, avec de telles abominations sur leur vie, mes amis, le péché. Vous voyez Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, que si tu vois un ancien venir te parler de sexe ma soeur, mon frère, ma soeur plutôt en fait, tu, tu, tu, il faut le fuir voyez on apprend qu'il y a des anciens qui se disent « anciens » entre guillemets avec le péché comme impossible qui vont prendre des soeurs à part et c'est une personne qu'on a déjà repris plusieurs fois avec qui on les évangéliser à l'époque qui prend des soeurs à côté, ça parle de, de, de sexe ça parle de comment il faut coucher, de, tu couches comment dans le lit tout ça mes amis, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis, là. Vous ne voyez pas que c'est la saleté, frères et sœurs. Comment un ancien qui se dit ancien, qui ne sait même pas laver son slip, peut-il aller prendre des sœurs, voilà, qui se disent anciens, peut-il prendre des, des, des, des, comment dire, des sœurs des, des à part et leur parler de sexe, mes amis. Vous ne voyez pas que c'est la possession démoniaque. Vous ne voyez pas c'est la possession démoniaque. Et on veut prêcher la parole du Seigneur, on va imposer la main, les mains aux, aux âmes du Seigneur Mais on se moque de qui mes amis On va dire la vérité, on va prêcher la vérité Oh ça te demande comment tu couches dans le lit etc, etc. Il y a des choses que les amis c'est la folie Il y a des anciens qui me demandaient même aux sœurs Tu portes quelle couleur de slip, ta couleur de slip c'est comment Oh tu sais, mon ami mais c'est quelle, quelle vie ça mes amis là Et il, le dit, il le dit, Paul, hein, c'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez? C'est grave. Il, pas, il dit quoi? Une telle impudicité qui n'est pas fait mention de semblable chez les païens. C'est dire que même les païens, il y en a beaucoup hein, qui sont fidèles à leur, à leur femme. Bon, ils sont dans le péché hein, par rapport à ce qu'ils peuvent pratiquer ici et là mais il y en a quand même qui ne trompent pas leur femme dans la chrétienté il y a des c'est l'adultère qui règne mes amis c'est le divorce c'est le remariage on, on, a, on, on divorce on se remarie voilà ce qui règne dans la chrétienté mes amis pourtant la parole est claire tu vois que si quelqu'un divorce voilà mais ben en fait il peut pas se remarier tant que sa, son conjoint ou, son, le, celle, celle, celle, celle, ou celui qui l'a abandonné est vivant il ne peut pas se remarier aujourd'hui, ben, c'est la folie. Les gens se divorcent, ça se remarie, ça refait des enfants, ça, mes amis, mais vous irez en enfer. Vous voyez comment la parole du Seigneur est méprisée et, et, et, et changée, comment dire, par les hommes, par cette génération qui est impie. Et lorsque, lorsque le Seigneur pousse à annoncer la vérité, eh ben, ces personnes, voilà, nous autres aussi, sont traitées de, de, de, de, de, de méchants. De, de, de, on, on juge, etc., etc. Alors que la parole doit être proclamée pour que les enfants du Seigneur, pour que les païens, que, nous, que voilà, que voilà, soient sauvés. Voyez. Et cependant, vous êtes enflé d'orgueil, vous. Et cependant, vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Donc on va pas là que celui qui commettait de telles choses n'a pas été retranché du milieu de cette communion fraternelle. C'est-à-dire que ça a été caressé, ça a été caché et cette personne a continué à faire l'oeuvre, à continuer à prêcher, chanter peut-être dans l'église et c'est la même chose qui se passe dans notre chrétienté mes amis. Vous voyez Le pécheur demeure parmi les parmi l'assemblée. Parce qu'il y a la compromission, parce qu'il y, y, y a les sentiments vous voyez frères et sœurs, c'est terrible ce que dit Paul quand même là. Et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Donc en fait, il n'a pas été retranché cette personne. Vous voyez Et c'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Des impies, des voleurs, des impudiques, des, des, des, des, des, des, voilà, des, des dragueurs de femmes, parce qu'on en, on en connaît, des dragueurs de femmes, ça drague comme pas possible et ça prêche la Bible, voilà pourquoi nous, on s'est séparés de beaucoup de personnes voilà pourquoi sur l'autre vous allez voir, il y a plein de vidéos, on a retiré mes amis parce qu'il y a des hommes, des gens qui étaient avec, avec qui on pouvait prier qui étaient là juste pour nous souiller en fait en vérité ou, ou paraître ou être vu pour euh, croire qu'ils sont, ils sont, ils sont importants aux yeux des autres frères, et sont séparation on a averti, mais c'est séparation parce qu'on ne peut pas prier avec des, des, des, des pécheurs, des impies, ce n'est pas possible pourquoi parce qu'on aime jésus frère et sœur pourquoi parce qu'on aime Yeshua de nazareth alléluia oui donc on va par là que c'est terrible c'est incroyable incroyable mais vrai et c'est ce qu'on voit dans notre chrétienté aujourd'hui. Des impies qui prient ensemble avec d'autres chrétiens. Alléluia, on, on s'aime. Bon, c'est pas grave, tu as commis l'aide de terre. Mais c'est pas grave. Le Seigneur comprend, il pardonne. C'est pas grave, tout ça. Et on continue à à marcher ensemble, à prier ensemble. Mais mes amis, c'est quelle zoo ça, mes amis, ça. C'est quelle confusion. Et on le voit. Tu vois. Et verset 3, à Corinthiens 5, 3. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé. Paul j'aurais aimé que Paul soit dans notre génération qui est des Paul, des hommes de cette, de cette trempe, de, des hommes de cette nature qui n'ont en fait, que un, un foi pour, en Jésus Christ qui prennent position pour Jésus Christ mes amis, il dit mais moi étant sur de corps, mais présent d'esprit j'ai déjà jugé aujourd'hui les chrétiens disent oh, mais il ne faut pas juger tu nous condamnes il faut l'amour voilà la mélodie dans notre génération chrétienne il faut l'amour l'amour comprend tout l'amour supporte tout l'amour l'amour l'amour voilà cet évangile complètement diabolique mes amis quand j'entends ce genre de oui de, de, de, ce, cet amour là là mes amis je prends mes jambes au cou je fuis Oh oui parce que c'est pas l'évangile ça mes amis même paul dit qu'il a déjà jugé ce, ce cas là aujourd'hui va dénoncer quelqu'un qui a commis l'adultère qui ne veut pas se repentir, qui continue à fond, ou quelqu'un qui vole, qui manque, qui drague, etc., que tu chasses, même avec de ta. Tu ne veux plus parler avec cette personnes-là, ni prier avec cette personne là On va te dire oh non, maintenant, il n'a pas l'amour, il faut l'amour, là, là, l'amour. et bien, en général, ce langage-là n'est pas. Est, il est annoncé à tort de quoi ben de, de, de, de compromission. Ce type de langage, c'est que. Ah moi j'ai commis aussi le péché, bon je comprendre son péché c'est les gens de la même racine, même trempe ils collaborent ensemble parce qu'ils sont dans la même racine, vous voyez Eu, eux-mêmes pratiquent aussi les ténèbres eux-mêmes pratiquent le péché dans les coulisses mes amis, vous comprenez? Alléluia mais moi étant absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé ah oui, les pécheurs entre eux, ils s'aiment ils se comprennent, ils se... Ils, ils, ils collaborent ensemble. <rire> vous voyez Parce qu'ils sont de la même racine. Vous voyez Il dit j'ai déjà jugé, mais comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Vous vous et mon esprit étant assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Aujourd'hui va dire je te livre à Satan, à un pécheur. On va dire, ah oh non, faut pas livrer au diable, t'es méchant. T'as pas l'amour, mes amis. Moi, bon, ça bon, ne va pas te dire de faire ces choses-là. C'est le Seigneur qui juge, qui règle ses problèmes, ses, ses, ses affaires avec chacun. Parce que les gens pensent que c'est l'humain qui est le, le sauveur. C'est Jésus le sauveur, mes amis. Ah oui. Et il jugera chacun des péchés des humains. Chacun des, des, des, des crimes que euh, tu as, as pu commettre dans les coulisses que l'homme n'a pas vu. Que le, le, le, le, le, le, voilà, voilà. Le Seigneur l'a vu. Et jugera chacun par rapport à ses péchés, mes amis. Tu, tu vois Et dans deux Corinthiens, dans deux, dans un Jean 2 15 la parole nous dit quoi N'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Et dans ce qui, ce qui est dans le monde, c'est quoi ben c'est la musique mondaine, c'est le péché, c'est le rap, c'est le zouk. Et les chrétiens, ils vont zouker tous les, les week-ends, ils vont zouker le samedi soir, le vendredi soir ils vont zouker et le dimanche ils vont aller à l'église ils vont s'habiller comme si c'était pur, pieux et ils vont chanter vous voyez pas que, la, le, que le diable est dans les églises mes amis là, que le péché est dans les églises c'est pour ça que le Seigneur je vous dis il est en train de faire un travail monumental dans les cœurs de ses enfants il les emmène dans la communion véritable dans la marche véritable dans la compréhension véritable des écritures parce que beaucoup n'ont pas compris les Écritures telles qu'elles nous ont été données. Il y a eu beaucoup de mélange, beaucoup d'ajouts, beaucoup de, de retranchements, beaucoup de choses qui ont, qui ont été changées, mélangées, parce que l'homme ne pense pas comme le Seigneur. Parce que ses pensées sont loin du Seigneur. Les pensées de l'homme sont loin de Jésus. Mes amis, voyez, voyez, waouh. Donc Paul ici dit que il n'y a pas de péché autant chez les païens qu'il a vu chez les chrétiens en vérité. Voyez le péché, le monde, le système. Vous Voyez, oh frère, on est choqué, hein? on est choqué de. Voilà pourquoi le. En fait, on ne peut que crier, on ne peut que annoncer la sainte doctrine, on ne peut que annoncer la vérité, mes amis la vérité qui libère les captifs, la vérité qui va te libérer, toi qui vas entendre ce, ce message, tu vois, il faut que tu prennes position pour le Seigneur, le Seigneur t'a appelé à être libre en Lui, tu vois, à marcher dans la vérité, le Seigneur t'appelle pas à marcher dans les communions fraternelles, voilà tout le monde ensemble, on est tous ensemble, tous unis, on est ensemble jusqu'à la mort, mes amis, c'est pas ça l'évangile, l'évangile c'est adorer Jésus, l'évangile c'est marcher avec Jésus, en fait il est mort pour toi, personnellement, tu vois, pour que tu le connaisses personnellement, une intimité personnelle avec l'agneau, avec le chemin, la vérité et la vie, mes amis. Donc tu dois sortir d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'elle, là où il y a les crimes, là où le sang, cou le sang coule, là où il y a les avortements, là où il y a le péché, les adultères, le mensonge, toutes ces choses. Mon ami, il faut sortir du milieu d'elle, mon peuple, afin que ces fléaux ne puissent pas t'atteindre, tu comprends Le Seigneur a sorti l'hôte de Sodome et Gomorre pour qu'il ne puisse pas participer au fléau Pour que les fléaux que le Seigneur allait jeter sur Sodome et Gomorre ne puissent pas atteindre l'hôte. Donc l'hôte a dû sortir, mes amis. Voyez Sortir pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends Yahweh, si tu veux. Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Yahweh. Poursuivre Yahweh. Mais Jésus, c'est Yahweh. C'est la même personne. Alléluia. Voyez mais lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorre, la parole nous dit que sa femme, elle s'est retournée parce que dans son cœur, elle voulait de Sodome. Elle voulait, en fait, il y a des chrétiens, ils sont dans la marche chrétienne, ils sont dans les églises, ils sont dans les communions, mais leurs yeux sont derrière. Ils regardent le monde, ils regardent le rap chrétien, ils regardent le zouk, ils aiment ces choses, tu vois donc, ils pratiquent un petit peu cela, ils pratiquent un petit peu pas là. Ils pratiquent un petit peu le péché, ils reviennent un petit peu prier. En fait, ils sont dans le mélange. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, ils ne seront pas enlevés. Parce que la parole nous dit que les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Ni les voleurs, ni les pécheurs, ni les racistes. Enfin, ce pas des racistes. En gros, on va le prendre rapidement. Je crois que c'est écrit là. On va le prendre rapidement. waouh c'est un beau petit partage hein? on va le prendre c'est alors on va le prendre le pasteur qui en parle et ça et ça, ça ça là c'est pas prêché dans les églises ça ça on prêche pas ça c'est pas prêché ça tout va bien on est ensemble dans le mal, tout va bien. Tout va bien. Les hypocrites, c'est pas grave en plus on entend les hypocrites, les menteurs. Voilà, les adultères. On peut prier ensemble. Il faut l'amour. Il faut l'amour. L'amour, l'amour. Soyons ensemble. <rire> Soyons ensemble pour la vie. Voilà l'évangile de notre génération frères et sœurs. voilà euh... je la qui tac, tac, tac, tac, tac, tac. Désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu passe derrière. Ouais. Ah sinon je vais toucher la photo. Non Alors. Il est ce passage. Tac, tac, tac, tac, tac. On ne connaît pas tous les versets dans, ça, dans la tête. Voilà, on va prendre la passage, voilà. un passage. 1 Corinthiens 6. Alléluia. Bon Dieu est bon. Bon Dieu est fidèle. Et euh, voilà, on prend un passage qui, qui parle de, de la, aussi de la séparation qu'il va falloir avoir avec le péché. Et euh, dans 1 Corinthiens 6, au verset. 11 Au Corinthien, notre bouche est ouverte pour vous Notre cœur s'est élargi Vous n'êtes pas à l'étroit au dedans de nous Mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles Or, pour nous traiter de la même manière Je vous parle Comme à mes enfants Élargissez-vous aussi à notre égard Ne portez pas un même un même joug Avec les incrédules Car quelle communion y a-t-il Entre la justice Et l'iniquité Voyez, waouh tout à l'heure, c'est ce qu'on ce qu parlait. Quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il ne peut pas avoir communion, mes amis. Comment on peut prier avec des... On peut pas prier ainsi avec des, des, des, des, des personnes qui aiment le péché. Il ne peut pas avoir de communion, ce n'est pas possible. Il dit, quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il ne peut pas avoir de, de communion, de partage. Vous voyez, il y a, il y a une séparation qui doit s'opérer entre... Le, le pécheur et le juste Jésus vous aime il vous aime Jésus vous voyez donc il n'y a pas de rapport entre le pécheur et le juste vous voyez, il doit y avoir une séparation entre les deux vous voyez et parce, que, ben, parce que nous sommes de la lumière la lumière brille dans nos cœurs. et quand la lumière brille dans nos coeurs eh ben, mes amis, ben on ne veut que la vérité, en fait. On ne peut que s'accorder, voilà, avec des frères et sœurs qui aiment la vérité, qui aiment Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia! Waouh! C'est la vérité qui lie les enfants du Seigneur entre eux. C'est la vérité. Il n'y a pas de rapport. Waouh! Magnifique la parole, mes amis. Donc, toi qui t'es séparé de beaucoup de frères et sœurs, qui se disaient frères et sœurs, mais qui étaient dans le péché, tu as fait le bon choix parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière tu vois il n'y a pas de communion entre la justice et l'iniquité il ne peut pas avoir communion il y a séparation mes amis. ils ne peuvent pas s'entendre parce que la justice ne comprend pas l'iniquité l'iniquité ne comprend, comprend pas la justice il y a, il y a une confusion en fait il y a, au milieu là ce n'est pas possible il n'y a pas de lien qu'il peut y avoir c'est séparation waouh tu vois il ne faut pas qu'on arrête de dire Oui, il faut l'amour Oh, l'amour, l'amour, l'amour Mes amis, ce n'est pas possible quel, quel amour est ça, mes amis C'est quel amour, ça La, la Bible dit le contraire quel, quel amour est ça Tu vois <rire> Donc, tu vois quelqu'un qui prêche une fausse doctrine Qui continue à prêcher des fausses doctrines Tu vois Tu dois lui dire S'il continue, tu ne peux plus prier avec lui Ou avec elle Tu ne peux plus Il faut te séparer Parce que ça peut te détruire Ça peut retirer le salut en toi Tu peux perdre le salut à cause de ces choses On ne joue pas avec son salut Parce qu'on a été racheté à un grand prix frères et sœurs Tu vois Hier on a partagé un passage sur le baptême Et on voit par là que le baptême ben, Il n'y a pas de cours Donc il faut accepter cette parole C'est la vérité Tu vois Donc tu dois chercher des frères et sœurs Qui aiment le Seigneur Qui craignent le Seigneur Pour te baptiser parce que tu crois au Seigneur Donc tu dois sortir de tous ces cours là Qu'on te donne Tous ces cours là tous ces cours là, tu comprends plus rien, tu ne comprends même plus rien, mes amis là. <rire> Tu vois? Tu vois Donc euh, on, relit, on reprend le passage. Ne portez pas un même jour que le cas car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou quelle communion y a-t-il entre la justice, entre la lumière et les ténèbres tu vois et quel accord y a-t-il entre Christ voyez, entre Christ et Bélial ou qu'elle part à le, à, le, à le fidèle avec l'incrédule et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car vous êtes le temple du Dieu vivant selon ce que Dieu a dit j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai je serai leur Dieu et ils seront mon peuple tu vois donc, pour être le peuple, le peuple du Seigneur, eh ben on doit se séparer de tout ce qu'on a eu là. Tu vas on va le reprendre dans 1 Corinthiens 6, 14. Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle communion ira-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est pour ça, en fait, il y a un temps, où tu peux marcher avec tes frères et sœurs, tu peux prier avec des gens de ton église, mais à un moment donné, quand tu vas voir que la parole, en fait, en, en vérité n'est pas mise en pratique, que la parole est, est bafouée, en fait tu vas voir ces choses, mais en fait ça va tellement te faire mal que tu ne pourras plus en fait participer à, à comment dire, à ces communions fraternelles tu ne pourras plus euh, te mélanger parce que, ben, en fait, tu vois le péché en fait en vérité tu vois, et le Saint-Esprit qui est en toi ben, va, va, va attristé par rapport à ce, à ce mal que tu vois tu vas parler, dire le mal que tu vois et ensuite tu ne pourras que Prends tes jambes à ton, ton cou et suive l'agneau. Tu comprends? Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de rapport de, de communion entre la justice et l'iniquité. Donc en fait, ce n'est pas toi qui n'aimes pas les gens, c'est le Saint-Esprit en toi qui n'aime pas le péché en vérité, mes amis. Tu vois? Malgré qu'on a reçu l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur n'est pas un amour qui va cajoler le péché. Tu ne pourras que dénoncer ce que tu vois dans l'église. La musique du monde, le rap, les adultères, les mensonges, les calomnies, toutes ces choses, le, le, le vol, le contrôle, l'égoïsme, toutes ces choses. Tu ne pourras que parler, frères et sœurs. Tu comprends Alléluia. Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Donc entre la lumière et les ténèbres, là il fait jour, il n'y a pas de ténèbres. <rire> Donc les ténèbres ne sont pas là où il y a la lumière La lumière n'est pas là où il y a les ténèbres Quand il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres mes amis C'est la lumière qui règne Tu vois, donc voilà pourquoi les communions fraternelles Les frères et sœurs ben, Ils aiment marcher avec des frères et sœurs qui sont dans la lumière Dans la transparence Dans la vérité, dans l'honnêteté mes amis Tu vois Wow, l'honnêteté cest à quand le mal est là, tu ne vas, vas pas dire non, en fait, vous savez, non, c'est le mal et quand les enfants du Seigneur sont... Et le problème, c'est que beaucoup de personnes n a, n a, n a, ont peur de prendre position pour le Seigneur, ont peur de prendre position pour Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, c'est magnifique, c'est magnifique ce que dit le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, tout puissant. Waouh! Donc, si, tu veux, si nous voulons que le Seigneur puisse marcher avec nous, le Seigneur puisse nous agréer, le Seigneur puisse euh, nous faire du bien, ouvrir des portes pour nos vies, nous protéger, euh, être avec nous, il faut payer un prix en vérité. Se séparer, euh, euh, comment dire, sort, de sortir du milieu. Du système religieux, de sortir du milieu de, du péché en fait, en, en vérité. Tu vois Waouh Oui, voyez frères et sœurs Donc tu dois sortir du densole, si tu aimes le densole, mais tu dois quitter le densole, quitter le zouk, quitter les bois de nuit, quitter le concubinage. Que tu vis dans concubinage, tu vas à l'église tous les dimanches depuis, depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et tu n'es pas marié et tu, et tu couches avec un homme et tu vis dans le concubinage, eh ben sache que tu es sur le chemin de l'enfer. Et le Seigneur t'interpelle en ce jour. Il veut que tu en sortes et que tu mettes en parole, sa parole en pratique pour hériter de la vie éternelle, mes amis. Tu vois? Le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver. Mais on doit payer aussi un prix. Et ce prix à payer, c'est quoi? C'est de se séparer du monde, se séparer des mauvaises compagnies et d'aller vers le Seigneur, mes amis. Alléluia! waouh donc on a vu Paul Paul dans un Corinthiens 5 qui disait que euh, un homme a pris la femme de son père il y a une impudicité qu'il n'y a pas dans le monde même chez les païens donc en fait on a l'impression que c'est chez les chrétiens qu'il y a le plus d'abomination plus de, de, de mal je vous dis, il y a qu'à voir aussi dans les informations les reportages c'est dans les infos qu'on voit les chrétiens faire n'importe quoi même TF1 se moque enfin se moque, je dirais même se moquer ici ils vont faire des reportages, ils voient la chrétienté, c'est la folie, mes amis. Je vous dis la vérité, c'est grave. Alors que c'est là où il doit y avoir la vérité, la lumière, c'est là qu'on voit toutes sortes d'escroqueries, toutes sortes de mélanges, toutes sortes d'abominations, mes amis. Toutes sortes de... de, de, de c'est terrible. On voit des gens se prosterner devant des pasteurs, on voit des hommes donner leur argent à tout va, comme ça, mes amis, dans, dans, dans, dans les églises, toutes ces choses vous voyez, pensant que donner leur argent va les sauver, mon ami, si tu veux dans le péché, ton argent ne peut pas te sauver parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur qu'est-ce qu'on va donner au Seigneur, en fait il veut notre vie, tu vois ton argent ne pourra pas te sauver mon ami, tu vois Alléluia c'est la folie c'est comme si le Seigneur en fait, c'est nous, dev, nous, nous devrions être un peuple qui, qui, qui avons la vérité, qui témoignent de la vérité. Et quand on voit ce peuple qui se dit chrétien, de non, on voit le chaos, frères et sœurs. On voit des bâtiments d'église, on voit des, des réunions. Tous les dimanches, tous les dimanches, les bâtiments sont remplis. Les gens vont dans les réunions, toutes ces choses. Mais en vérité, mais où est la, où, où est la mise en pratique de cette parole? Où est la vie de l'esprit dans la vie de ces hommes, de ces personnes qui se disent croire en Jésus, mes amis? Mais les païens, quand ils voient ça, ils disent Mais je ne pas rester païen. Moi, je ne crois pas la femme de mon, de mon père, moi. Ah ben oui. Les païens voient même que vos pasteurs, beaucoup de pasteurs sont des escrocs. Mais les chrétiens disent Non, c'est mon pasteur, je vais lui donner de l'argent. Mon pasteur, mon pasteur. Le monde est éclairé. Plus que beaucoup de chrétiens, mes amis. Et ça, c'est là où c'est grave. Même Paul le dit Une impudicité qu'il n'y a même pas chez les païens. Mes amis. Et les païens ne pratiquent pas des choses qu'on voit chez les chrétiens. C'est grave. Adultère, sœur, adultère, mes amis. C'est terrible, frère et sœur. Tu vois Voilà pourquoi on, nous, on doit se repentir. Nous devons nous repentir. Voilà, parce que le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance. On n'est pas parfait. Moi, moi aussi, je ne suis pas parfait. Je marche. Nous marchons. Vers le ciel, vers la vérité. Et nous avons besoin du Seigneur. Voilà, tout au long de notre vie terrestre, tout au long de notre, de notre marche, on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Tu vois. On va reprendre le passage 1 Corinthiens 6, verset 11. Hein? C'est vraiment. Parlant, bon, on finit par là par enfin, ce dernier passage hein. là, 1 Corinthiens 6, 11. Voilà, comme on l'a appelé tout tout là, mais ça a coupé, euh, ça a buggé encore la, voilà, la vidéo. Donc, on finit sur ce, sur, sur ce passage et euh, vraiment prenons position pour le Seigneur et euh, n'aie pas peur de te retrouver seul, n'aie pas peur de, te, de tout perdre pour suivre le Seigneur. Ne te dis pas, oh, si je perds toute cette communion. Je veux devenir quoi Je suis tout seul avec les frères et sœurs. Je suis tout seul, mon ami. Lisons ce que la parole dit. On finira par ce passage. Et euh, au Corinthien, notre bouche est ouverte. Pour vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit dedans, euh, dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, oh, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi à notre égard.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 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à aucune chose souillée et je vous recevrai. Tu vois? Alors, en fait, voilà ce que le Seigneur nous demande, de nous séparer de, de, de tout ce qui est souillé. Voilà, de, ce, de, nous, de nous séparer voilà, de, de toute injustice, voilà, de l'iniquité, toutes ces choses. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre, euh, il n'y a pas de communion entre l'iniquité et la justice, mes amis. Donc, c'est biblique, en vérité, que qu'il y ait des séparations, c'est biblique en vérité que tu puisses te séparer de, de personnes voilà, qui ne vivent pas selon la parole. En restant avec des personnes qui ne vivent pas selon la parole, tu vas devenir en fait comme eux. Ça va déteindre sur toi. C'est la parole qui dit que les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Ça, on le répète encore. C'est une réalité, mes amis. Tu vois. Donc tu dois marcher avec des personnes qui vont t'aider à grandir. Parce qu'en marchant avec les frères et sœurs, des frères et sœurs, des. des, des, des, des euh, voilà. En fait en étant dans, en communion avec des personnes qui aiment la justice tu ne pourras que grandir mes amis et avancer tu vois malheureusement beaucoup prennent 10 ans 15 ans 20 ans de retard pourquoi parce qu'ils ont fréquenté les mauvaises personnes mes amis ils ont marché avec les mauvaises personnes et sont devenus congelés devenus euh, des chrétiens euh, légers qui tolèrent le péché qui voilà qui acceptent le péché parce que ben les mauvaises compagnies les ont souillés alléluia donc on va finir sur, sur cela et euh, donc voilà ce qui se passe dans l'église le monde dans l'église le péché dans l'église le rap le zouk toutes ces choses dans l'église et c'est normal mes amis alors que le zouk le rap toutes ces choses ne viennent que du monde alléluia sortons de toutes ces choses séparons nous parce que le seigneur revient la bible dit que le seigneur va revenir et nous devons nous trouver sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Or, c'est le Seigneur qui va nous purifier. Or, c'est le Seigneur qui va nous sanctifier, mes amis, nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. A bientôt, frères et sœurs.